Quand on parle de, de levier pour agir sur l'absentéisme, me semble-t-il, euh, pour agir, il faut d'abord comprendre. Euh, le premier élément qui me semble important, c'est de, de travailler l'observation. Donc, euh, l'objectif de cette observation étant de, de pouvoir différencier en fait les, les différents modes euh, ou des différents risques qui, qui sont liés aux absences pour raison de santé, euh, que ce soit euh, la, les problèmes de santé liés à la santé psychologique ou la, à la santé physique, euh, l'observation des accidents de travail, euh, les problématiques aussi qu'on qu rencontre aussi d'absentéisme liées à, à des problématiques d'accompagnant euh, dans des problèmes de santé. Et puis aussi, savoir est en capacité aussi d'observer les autres raisons euh, qui amènent à de l'absentéisme. Je pense par exemple à, à des problématiques de garde d'enfants qui peuvent exister euh, dans, dans certains services. L'observation, euh, une fois qu'on a cette observation, eh c'est savoir la rendre euh, utile, donc ça veut dire avoir des bons indicateurs, de bons tableaux de bord, ensuite savoir la rendre transparente pour pouvoir échanger avec les, les partenaires sociaux, euh, et enfin faire des outils dont on dispose, des vrais outils de prévention euh, pour lutter contre ces, cet absentéisme, je pense notamment aux documents Unique, mais aussi à la présence des agents de prévention dans les collectivités qui me semblent très importants. Une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a pu observer, pour lutter contre l'absentéisme, il faut des plans d'action. Euh, ce, ces plans d'action euh, peuvent être de deux ordres, soit des plans d'action curatifs euh, ou soit des plans d'action préventifs. J'insisterai plutôt sur les plans d'action préventifs parce que c'est bien la prévention euh, qui fera en sorte qu'on a moins d'absence pour raison de santé dans, dans les collectivités. Euh, sur la question de, de, de préventif, bon, plusieurs types de, bien sûr, d'actions en fonction des risques, soit euh, psychologiques, soit des risques physiques. Quand on pense aux risques psychologiques, on pense notamment, bien évidemment, au plan d'action après diagnostic sur les risques psychosociaux, physiques. Euh, je dirais que le, toutes les actions préventives dans le domaine de la prévention des chutes, de l'équipement de mobilier euh, pour prévenir les, les, les mal de dos, les maux de dos, pardon, euh, mais aussi euh, en savoir anticiper les euh, les questions de reclassement aussi des personnes qui aujourd'hui rencontrent des difficultés physiques par rapport à leur travail, à l'allongement de la durée de vie au travail. Et je pense que le lien peut être fait assez facilement sur cette question-là avec la GPEC qu'on doit mettre en place dans nos collectivités donc pour pouvoir reclasser les différents agents qui sont concernés. Et puis de manière peut-être plus anecdotique, travailler aussi les questions d'organisation du travail par rapport à la problématique de gestion. De garde d'enfants que j'évoquais tout à l'heure. Donc, quand on parle d'instances associées dans ces questions de, liées au, à l'absentéisme, il faut bien, bien évidemment euh, associer l'ensemble des acteurs qui peuvent être peuvent être concernés. En premier lieu les partenaires sociaux parce que c'est la base du dialogue social sur ces questions-là au niveau de la collectivité qui se réalisera d'ailleurs au sein du CHSCT aujourd'hui, demain au sein du comité social territorial et qui permettra l'échange entre les partenaires sociaux et les élus. Les autres acteurs qui sont extrêmement importants d'associer dans ces réflexions-là, c'est bien évidemment tout l'encadrement parce que la problématique du management notamment par rapport à des questions mais pas seulement de risques psychosociaux mais aussi des risques physiques est extrêmement importante et puis également, au plus haut niveau, euh, associer le comité de direction euh, à cette observation et à ce plan d'action euh, de lutte contre l'absentéisme.